Bonjour, je suis Jenny Wallette, la fondatrice de Bonboss.ca, l'entreprise qui valorise les bons boss et leur équipe. J'ai vraiment le plaisir de vous annoncer que nous allons faire une série d'entrevues avec des bons boss et des mentors qui m'inspirent et qui en inspirent d'autres. En fait, L'objectif, c'est de les sortir de la zone de confort, leur poser des questions dont ils ignorent complètement l'existence et dont ils n'auront que une minute pour répondre. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? En fait, c'est pour vous faire connaître les bons boss, de voir également qu'est-ce qu'on peut faire de différent, au travail et en fait qui sont-ils, pourquoi est-ce qu'ils ont décidé d'être des bons boss et qu'est-ce qu'on peut apprendre d'eux? Donc c'est vraiment des gens inspirants, c'est un honneur pour moi de vous présenter ça et également je vous inviterai à vous abonner à la page, à aimer euh, ou à laisser un commentaire en fait euh, qui va pouvoir nous permettre de se poser des questions ou juste de construire cette communauté-là. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? En fait c'est pour justement pouvoir euh, créer un monde du travail plus humain et partager les bonnes pratiques. Aujourd'hui, nous recevons le bon boss Alan Kesberg. Il est le président et le fondateur de Kesberg, une entreprise spécialisée en services informatiques. Nous allons discuter notamment de son parcours en tant qu'entrepreneur, mais également des secrets, en fait, des bonnes pratiques qui font de lui et de son entreprise un employeur numéro un au Québec. Alan, j'aimerais savoir qui êtes-vous et quelle est votre entreprise? Ah, bonjour, mon nom c'est Alan Kesber, je suis président de l'entreprise Kesber. Um, nous autres, uh, ça fait 25 ans qu'on est en affaires. On a un bureau à Montréal à Brassard et aussi en Estrie, notre bureau chef. Um, J'ai um, une centaine d'employés, même après la COVID, on ramène tout le monde. Um, on est spécialiste en informatique, on fait beaucoup des choses dans l'informatique actuellement. On a deux groupes, un de développement, qui font des développement d'applications, intégration des systèmes, on travaille beaucoup pour les manufactures, les systèmes de retail, euh, euh, entreprises de détail. Et l'autre côté, c'est euh, des services techniques. Alors, on est grand partenaire Microsoft or um, et euh, on fait du support réseautique, um, um, Office 365, etc. Et on fait du BI parmi tout ça, uh, beaucoup de business intelligence et uh, et euh, analyse des données. J'aimerais savoir quels conseils pourriez-vous donner à un gestionnaire qui sort tout juste de l'université et qui débute sur le marché du travail? Ah, une belle question. Euh, ça fait un but pour moi. Um, je peux dire que je pense que la, la, la chose probablement la plus importante, euh, une erreur que j'ai faite au début, c'est qu'il faut faire confiance dans les personnes avec qui euh, avec qui vous travaillez, avec qui vous avez engagé. C'est sûr que du monde, quand il commence, il va faire des erreurs, c'est normal. Um, uh, ça vaut peut-être la peine de faire un petit peu de micro-management au début début, mais après ça, il faut arrêter. Il faut donner leur chance et, et de, faire, uh, de faire la bonne chose, uh, si vous voulez. Il, uh, vous allez voir qu'il va grossir, puis des fois, il va vous faire des surprises comment il fait des belles choses. Retenez-vous une leçon importante de la part d'un de vos employés ou même de votre équipe? Uh, belle question. Um, je pense que, uh, mais si on retourne à la première question, ça va vous donner une idée. Um, L'idée d'avoir, j'avais un employé qui, après qu'il après qu se congédiait, il a, il a arrêté de travailler chez Casberg. qui n'arrive pas souvent maintenant, mais au début, on avait un petit turnover. Maintenant, on a, on a presque pas. Um, mais qu'est-ce qu'il m'a dit? Il m'a dit Alan, regarde, euh, j'adore l'entreprise entreprise, j'adore vous et toutes les personnes. Par contre, vous ne m'avez pas utilisé comme vous devriez. J'en ai tellement d'autres choses que je pourrais faire. Je pourrais vous aider avec nan, nan, nan, nan, nan. Et um, uh, j'ai appris gros. Alors, uh, on a fait des améliorations ici. Maintenant, on garde uh, les détails de chaque skill de chaque personne dans notre système. Puis, je sais que um, Tommy il est capable de faire X, Y, Z et c'est noté dans notre système, alors quand on a un besoin ou quand on a quelque chose, on est capable de dealer et d'offrir ces challenges ou ces opportunités à les employés. Business is Business, cette phrase suggère que les décisions d'affaires doivent être prises sans émotion, qu'en pensez-vous? Um, il faut que je vous dise que je suis pas d'accord de tout avec business is business. Business is business, ça veut dire que vous avez une passe pour faire qu'est-ce que tu veux. Um, uh, uh, puis uh, je pense que c'est clair que um, si on prend soin de nos employés, si on prend soin de notre équipe, il faut quand même garder la même, les mêmes moralités que vous avez, les mêmes uh, um, que vous emmenez à la business qui a fait votre business un succès, ce n'est pas parce que business is business puis on fait qu'est-ce qu'on veut faire. Euh, je pense que la, la, la réalité, c'est qu'il faut avoir un petit peu d'humanité, un peu d'empathie. Il faut être certain de prendre soin de vos ressources, de prendre soin de vos personnes. Ce euh, sont des humaines. Euh, si on dit business is business, là, on commence à traiter les choses comme juste un figure, un balance sheet, là, que ce sont juste des chiffres. Puis, euh, vous êtes numéro 10, 27, 34 au lieu de Michel ou Suzanne. Alors, je ne suis pas d'accord avec Business is Business. Comment faites-vous pour faire progresser les gens au sein de Kesberg? Ah, belle question. Euh, nous autres, on a une plan de carrière pour chaque, euh, chaque membre de l'équipe. Um, euh, RH fait des rencontres régulières. les directeurs font des re rencontres régulières. On a plusieurs exemples des employés qui ont commencé euh, ici et ils sont rendus là, dans des positions différentes. Um, alors, on les écoute. Euh, je pense que c'est critique. Euh, et je pense aussi que d'avoir les portes ouvertes, euh, transparence est tellement important euh, chez nous que, puis pas juste verbalement, mais je dis physiquement, euh, tous les bureaux sont vitres. Il n'y a pas une place à, à part de les salles de bain où -ce que tu peux aller fermer les portes et que vous ne serez pas euh, visible pour tout le monde. Alors, il n'y a pas de secret ici. On essaie de garder ça totalement transparent. Et on fait la même chose pendant la COVID, maintenant, avec des rencontres régulières, etc. Que faites-vous pour que vos employés adhèrent à la culture Casberg? Bien, je pense que la première chose, c'est que ça, ça commence à l'arrache quand on les embauche. Euh, on a une, euh, une clair politique que, euh, en anglais, euh, on va dire euh, « no assholes ». Euh, on ne veut pas avoir des, des personnes qui ne marchent pas avec d'autres. Alors la culture, il faut qu'on retienne. Euh, ici, il euh, y en a quelqu'un qui s'appelle Patrick Lancioni, qui a écrit un livre. Puis dedans, il parle de trois choses. Humble, hungry, and smart. Puis on essaie de faire le balance entre quelqu'un qui veut travailler quand c'est le temps. qui sont assez humbles pour essayer de donner la gloire des fois à les autres. Et smart, on ne parle pas d'intelligence, on parle d'intelligence émotionnelle vous allez respecter et savent comment travailler avec d'autres membres de l'équipe. Je pense que ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est nos valeurs. Euh, euh, intégrité, authenticité, aller au-delà. Um, on essaie de, de, de, de vraiment garder ça en tête. Um, et je pense, que, je pense que ça marche pour nous. Être entrepreneur, c'est faire face à des défis régulièrement. Quel a été le plus grand défi que vous avez relevé? Um, C'est uh, intéressant, ça fait longtemps que je suis en affaires, alors je pense à, uh, j'essaie de penser quand j'avais des problèmes de cash flow. Au début, début, début de mon entreprise depuis ce temps-là, la vie est belle, le business est bonne. Je peux dire que COVID, c'était certainement une grande défi, um, uh, malgré le fait que non, notre équipe a soulevé à un point où ce que, uh, la vie est belle, uh, on deal avec nos clients, on, tout marche très, très bien. Mais COVID, je pense que c'était une, euh, une, des, une des premières euh, grandes, grandes challenges um, euh, qu'on qu a vécu. Um, aussi, des fois, euh, d'être capable de, de dire, même avec tous nos essais qu'on fait, avec tout ce qu'on fait chez nous, um, la capacité de prendre quelqu'un qui est avec pour une certaine période de temps et puis de dire non, excusez-moi, ça ne marche pas, il uh, n'y a pas une fête. Ça, c'est dur pour moi, mais ce pas vraiment un run challenge. COVID, c'était un vrai challenge. Mais là, on passe comme il faut, voilà. Vous étiez à l'extérieur, je crois, au Cambodge, quand il y a eu l'annonce de la COVID. Et euh, comment vous avez su gérer ça, malgré la distance et toute l'incertitude? Euh, belle question. Euh, oui, absolument. J'étais en voyage avec ma famille. On était à Cambodge puis Thaïlande pendant quasiment un mois. On a retourné euh, le 19 euh, mars. Um, alors, on était là pendant tout ça. Uh, um, uh, la réalité, c'est que j'ai eu des appels de conférences avec mon équipe, uh, mais la réalité, c'est que qu'eux autres, ils ont déjà commencé. Uh, et c'est pour ça que, que c'est important de faire confiance dans votre équipe et de donner le pouvoir de faire les décisions importantes. Mon directeur finance a appelé uh, la banque pour faire extender notre marge de crédit au cas qu'on a besoin. On n'avait pas besoin, mais voilà, c'est fait. Um, mon directeur RH commence à regarder les heures. Production regarder les heures des employés qui étaient... Tout le monde, est-ce que tout le monde était très, très occupé ou non? Uh, nous autres, quand, quand on a grossi, j'essaie de garder du monde à, à cause du pénurie de main-d'oeuvre, qui était un autre challenge en passant. Mais à cause du pénurie de main d'œuvre, on avait beaucoup de monde d'extra prêt pour les nouveaux défis, les nouveaux projets. Alors, c'était facile pour nous d'être capable d'ajuster nos dépenses et tout ça pour pour euh, s'en sortir. Alors, voilà, c'est la, la, la réalité. Si vous aviez à choisir un seul outil informatique ou une application ou même un logiciel pour une start-up, lequel serait-il? Le um, système de comptabilité est très, très important pour une start-up. Mais euh, moi, je veux dire que Microsoft Teams um, est, euh, est vraiment un outil incroyable. Um, nous autres, quand on est rentré dans nos nouveaux bureaux, il y a deux ans, trois ans, um, j'ai dit on élimine les téléphones sur les bureaux. Plus de téléphone, on n'a pas de téléphone n'importe à part de notre cellulaire. Um, mais uh, tous les appels font via Teams. Uh, um, j'ai dit chaque employé, il faut avoir absolument une caméra. Si vous allez m'appeler, j'aimerais voir ton visage, d'être capable de comprendre euh, vos, euh, vos opinions, Uh, si vous dites oui, oui, c'est un super bon projet, j'aime ça. Um, ça ne marche pas avec les vidéos. Je vois ton visage, je sais qu'est-ce qui se passe. Um, encore mieux en personne, mais uh, je pense que Microsoft Teams, c'était notre, notre meilleur investissement uh, dans les dernières probablement cinq ans. Uh, et on le voit déjà avec Covid comment c'est important. Roman, folleur, nouvelle, histoire, affaire, quel livre Aimeriez-vous offrir un cadeau et pourquoi? Belle question. Euh, j'écoute beaucoup des livres. Je, je suis souvent entre nos deux bureaux de Montréal ou Estrie, alors j'écoute des livres dans l'auto euh, euh, souvent. Des fois, à la nuit, quand j'essaie de dormir et ma tête y tourne, j'écoute la fiction, la fiction, mais dans la journée, j'écoute la non-fiction. Um, J'ai déjà mentionné son nom dans une des autres questions, uh, Patrick Lancioni. Un de ses livres qui s'appelle « The Five Dysfunctions of a Team »,« The cinq dysfonctions d'une équipe um, ». Super livre, très, très bon. Ça démontre une équipe de direction, um, ça démontre comment devenir humble, comment emmener votre équipe ensemble, prendre des décisions en équipe. Um, je pense que ça, ça serait très, très bon, uh, un très, très bon livre à, à suggérer. On apprend par nos erreurs. Qu'avez-vous appris récemment? Ah, um, Certains choix que j'aurais dû faire de bonheur, plus de bonheur. Um, des fois, quand on parle de humanité et on parle d'empathie, de, de puis um, vous avez demandé la question, qu'est-ce que tu penses du business is business? Et je ne pense pas que ça tombe dans ça, mais je peux dire que quand vous allez faire une... Uh, quand vous savez qu'un employé, ce n'est pas la bonne employée, la personne n'a pas les mêmes valeurs, pas les mêmes uh, principes que vous avez de votre entreprise, Deal avec ça plus vite. Um, et des fois, je laisse ces choses traîner, traîner trop long. Um, J'essaie de plus faire ça. J'en fais plus actuellement. Mais dans le temps, je laisse les traîner puis ça affecte tous les monde alentour, pas juste moi, à dealer avec des problèmes, avec des choses. On sait déjà. Et on a une centaine d'employés. Je peux dire que maintenant, dans mon équipe, j'en ai pas une que si j'avais une opportunité de mise à pied demain, je l'ai faite. J'en ai pas une. Je suis très content des valeurs de mes, em mes employés. Certains leaders se ressemblent. D'autres sont plutôt uniques. Selon vous, qu'est-ce qu'un bon leader? Je pense qu'un bon leader, il est euh, transparent. Je pense que ça, c'est critique. J'avais déjà parlé de ça un peu. Je pense qu'il euh, faut avoir les bonnes valeurs. Euh, nous autres, c'est nos valeurs vraiment qui guident. Guide. J'ai pensé au début, quand j'ai commencé mon business, de crier vos valeurs, puis de parler de vos valeurs. Je pensais que c'était un peu, voyons euh, ouais, know, donc, on va faire les choses euh, comme il faut, que ça va bien aller. Mais la, la réalité, c'est qu'un beau leader, il n'a pas peur de dire, ah, oh, c'est mon erreur, um, et d'être capable de, de dire ça à, à toute l'équipe et à tout le monde, tout le monde, s'il faut. Um, un beau leader, il n'a pas peur de, de salir ses mains, um, d'être dans les... prendre le temps de travailler euh, jusqu'à 3 heures le matin parce qu'on a un server-down ou un projet qui lance la journée après pour un projet important. Je pense qu'on ne devrait pas être peur d'être dedans avec les autres et aussi d'être authentique. Um, et je pense que c'est vrai dans tout le temps, mais dans un temps de COVID, um, la capacité de parler à tout le monde et de le faire régulièrement. J'ai eu, le, après notre première rencontre de groupe, entreprise, 90 personnes dans un appel Teams. Um, Puis toutes ces personnes-là, uh, j'ai eu des emails après du monde qui dit « Ah, merci beaucoup. Je ne savais pas quest ce qui se passe avec l'entreprise. J'avais peur pour mon job. Uh, merci beaucoup. Uh, appréciez votre honnêteté. » Alors, je pense qu'un bon leader, c'est un bon communicateur. Il est authentique, il est transparent um, et je pense que est ça, il est honnête. c'est ça. Il a de l'empathie aussi. Chose à ne pas faire. Si vous pouviez donner un seul conseil techno à tous les entrepreneurs du Québec, lequel serait-il? Um, je pense uh, quand vous partez votre business, uh, ou même si votre business est en marche, pensez gros à votre sécurité. Je pense que c'est quelque chose de très, très, très important. On ne pense pas à la formation de vos employés pour la sécurité, la sécurité informatique. Um, uh, ça, c'est une. Une deuxième, ça serait Um, D'être certain que votre système de comptabilité est à jour, que vous, utilisez, vous, le, vous le rentrez tous vos données comme il faut. Il semble que c'est des choses de base, mais j'ai vu clients des nouvelles entreprises, des, même des petites entreprises qui est là depuis plusieurs années, et son système de comptabilité ne marche pas bien, sont appris à rentrer des données trois, quatre fois à cause de faire des recherches. You know, les données qui, que vous avez, c'est le plus important que vous. Que, que, que, alors, tous vos assets, à part de vos individus, vos, vos employés, your data, c'est tellement critique que vous peux utiliser euh, vos données pour comprendre votre marché, pour comprendre vos employés, pour comprendre comment va votre business vraiment et de faire des expansions à cause que vous comprenez vos données. Alors gardez vos données propres, faites certain que vous entrez ça comme il faut, parce que dans le futur, ce serait très, très dur de reculer dans le temps pour essayer d'améliorer de, de et de réparer. Et même jusqu'à point que vous allez dire « Ah, oh, ça ne vaut pas la peine, on, on, on va arrêter, la, on va commencer notre projet dès l'année passée. » Mais si vous avez fait les bonnes entrées de vos données comme il faut et de garder les propres, vous pourrez retourner dix ans si vous voulez. Alors, ça serait un bon conseil. Peu de gens peuvent se féliciter d'être reconnus comme employeur numéro un au Québec. Vous en êtes un? Pourquoi? Mais um, je pense que c'est facile avec, uh, avec l'équipe qu'on a. Um, uh, je suis vraiment chanceux um, d'avoir du monde alentour de nous. Tout le monde travaille comme ça. Tout le monde est une, une vraie, vraie équipe, comme une famille. Um, et je pense que ça reflète, ça devient très facile pour moi de prendre une décision. Il n'y a pas une question de, est-ce qu'on va donner ça à cet employé? Mais c'est oui ou non, puis on comprend pourquoi, puis c'est clair, c'est facile. Um, si, uh, il faut pas, et si on a du monde qui n'a pas les mêmes caractères dans une entreprise, ça, ça change des choses, ça bouscule des choses. Et uh, si vous avez une très, très bonne équipe comme nous autres, c'est facile d'être numéro un, ce n'est pas difficile. Um, un exemple, ça serait dans COVID. J'avais uh, deux employés dans une groupe qui travaillent ensemble et. Il faut diminuer les heures de tout le monde, on diminue euh, des heures. Et l'autre personne a dit, garde, il n'y a pas de problème, diminue-moi plus et donne plus de mon temps à l'autre personne parce qu'il euh, a les enfants et moi, je n'en ai pas. Et moi, je peux, je peux m'en sortir avec 20 heures par semaine, euh, mais donne mes autres euh, 10 que tu étais pour me donner à l'autre personne. Et je pense que ça démontre vraiment la caractère et la vie ici. J'en ai une centaine d'histoires comme ça depuis, la, depuis 20 ans c'est comme ça. Alors, d'essayer d'avoir du monde um, uh, comme ça dans votre équipe. Si vous avez ça, c'est facile d'être une des, une des meilleures entreprises au Québec que je pense que je suis. Je m'adresse à vous, public. Quelle a été un bel, une belle action, un élan de solidarité que vous avez pu voir dans vos milieux de travail? Ça nous intéresse, donc laissez-le en commentaire euh, L'autre question que j'allais poser, en fait, euh, Alan, quand on s'est rencontrés il y a deux ans lors de la certification Bon Boss, j'ai eu la chance, en fait, d'aller visiter le bureau à Magog. Donc, j'ai pu voir euh, déjà vos vestiaires qui, euh, qui sont assez colorés, euh, les projets de télémédecine aussi. Vous êtes tout est à air ouvert. Euh, euh, la vue sur le lac et tout, c'est juste magnifique. Um, et j'ai pu voir justement à quel point les gens sont vraiment heureux, donc il y a plein de belles choses comme ça que vous avez mis dans l'espace de travail um, à Magog, bien sûr. Donc, um, pouvez-vous nous parler un peu des, de la vie uh, chez Kesberg au quotidien? Um, oui, alors c'est pas juste à que qu'on a des bureaux à, à, à, à Distante aussi, c'est vraiment des beaux bureaux. On est en train d'ouvrir un nouveau bureau à, à Distante actuellement, on est en train de négocier là-bas. Uh, plus vaste, plus d'espace, plus uh, facile à respecter les règles du COVID et les nouveaux règles d'affaires, je pense, maintenant. Um, à Magog, uh, c'est sûr que uh, le bureau, c'est exceptionnel. On, on a bâti uh, le building, puis avec ça en tête. Alors, on avait fait nos plans uh, dix fois. On a pris uh, au lieu d'avoir les bureaux de tous les exécutifs alentour de l'extérieur qui couvraient toutes les belles vues du fenêtre, on a pris la décision de ne pas mettre des salles de conférences à la tour ni les bureaux. C'est tout ouvert. Alors, tous les employés travaillent là. Au lieu d'avoir une conférence qui est utilisée 2-3 heures par, par jour, par trois ou quatre personnes, tous les employés bénéficient de la belle vue. Et je pense que c'est une, une, des, une des choses qui fait notre bureau vraiment beau. Um, très transparent, uh, uh, avec toutes les vitres partout, um, tous les bureaux, up and down pour ergonomique, tu peux presser le bouton puis votre, desk, votre bureau monte. Um, uh, c'est ça, you know, c'est pas dur vraiment, c'est juste d'avoir les bonnes choses. On a une terrasse sur le toit, on a un gym en bas, mais la réalité c'est que c'est pas juste d'avoir un gym en bas parce qu'à 10-30 on n'a pas de gym. Um, par contre, on donne, uh, on donne des memberships à tous les employés qui veulent pour avoir accès au gym. Alors c'est ces gens de... de de choses-là qui fait que nos bureaux sont beaux, puis ça permet à des employés de, de vraiment euh, être en famille pendant qu'on est là. Vous avez lancé euh, récemment Kasper Innovation Sociale. Euh, que voulez-vous laisser en héritage avec cette initiative euh, Innovation euh, Sociale, c'est un programme qu'on a commencé il y a peut-être trois ou quatre mois, je pense. Euh, on a pensé à ça bien avant ça. C'est mon fils, Edward Casberg, uh, Edward qui lit ça. C'est un, un, un programme philanthropique où ce que nous autres, on va développer les sites web transactionnels et tout, tout compris un beau site web bien structuré avec du bon graphisme et des bonnes analyses um, pour des OBNL uh, qui ne peuvent, uh, peuvent pas typiquement avoir un site comme ça. Alors au lieu de juste donner l'argent parce qu'on est souvent sollicité, ça fait 25 ans qu'on est en affaire, de soutenir les tournois de golf, de soutenir, etc., etc. Um, on, a, on a décidé de faire un petit peu plus de focus um, et de, de, de, de créer quelque chose qui va avoir un petit peu de heritage. Uh, nous autres, on va aider du monde qui va être capable d'aider beaucoup de monde. Et à la fin de tout ça, je pense que ça, ça peut propager, propager, propager et peut-être d'autres mondes vont faire la même chose, quelque chose qui va aider d'autres monde, qui va aider d'autres monde, surtout dans un temps de COVID. Comment est née Ah, bonne question. J'ai ma femme travaillée pour Dominion Textile. Dans le temps, ça fait 25 ans. C'était pas ma femme, c'était juste ma blonde. Alors, ça fait que ça, ça fait 30 ans d'abord, parce qu'on va être 30 ans cette année et on a pris la décision de déménager à Magog parce que sinon elle perdu sa job à travailler à Dominique Textile à Montréal. On a déménagé à Magog, on habitait en NDG initialement, on ne pensait jamais, nos amis ont dit « vous ne resterez pas à Magog euh, tant que ça Alors, euh, on a déménagé les deux, on a commencé à travailler, moi, moi avec, j'ai commencé à travailler à Dominique Textile et euh, six mois après, ils ont fait une mise à pied de tout le monde euh, qui venait de Montréal à cause du textile dans, dans le temps et euh, c'est ça qui m'a fait commencer mon business et c'est comme ça que j'ai commencé, voilà. CV t'as fait expérience, études. Quel est l'élément le plus important à posséder si on désire faire partie de l'équipe qu'elles C'est -ce euh, une très belle question. Euh, je pense que c'est un euh, package de tout ça. Um, Expérience, uh, c'est typiquement la, la, la chose qui va, qui va uh, donner le plus de résultats. Je pense que maintenant, dans un temps digital où -ce que on a des ingénieurs et des spécialistes en données, j'en ai du monde qui, qui vient de MIT, qui, qui travaille dans uh, Business Intelligence et Artificial Intelligence. Um, ces personnes-là, ça prend cette, cette bagage pour être capable de travailler chez maintenant, je pense. Um, euh, alors, éducation, c'est très, très important. Carrière aussi, carrière aussi. Mais euh, typiquement, je pense que si la personne a les bonnes, les bonnes expériences, euh, euh, comme vous dites, et aussi l'éducation, euh, euh, je pense que c'est ça, ça qui va draguer notre, notre rencontre. Et aussi personnalité. Hein? Humble, hungry, smart. Il faut avoir ces trois choses-là. Le télétravail s'impose pendant la pandémie. Qu'allons-nous conserver de cette expérience, selon vous? Une belle question, c'est vrai pour nous aussi. Nous autres, on a été capables de faire du télétravail, ça fait trois ans. Il y a, il y a, on avait toujours la possibilité de faire du télétravail. Il y en a qui aiment faire le télétravail, il y en a d'autres qui n'aiment pas. Alors, on a toujours fait une balance chez casberg C'était facile, si tu veux travailler chez toi, tu travailles chez toi. Sinon, non. On n'a pas vraiment du monde qui faut être au bureau. On a des employés qui travaillent chez des clients, alors ça dépend de eux autres. Um, mais um, je pense avec Covid, qu'est-ce que ça change pour moi, c'est que peut-être on va imposer un peu la télétravail. Je pense que pour être capable d'avoir des beaux bureaux et la distanciation sociale et d'avoir une vie euh, sage puis, euh, puis confortable, il faut respecter ces normes. Alors, euh, peut-être si on a certains bureaux et on dit « Toi, tu travailles cette semaine, lundi, mercredi, vendredi, puis la semaine prochaine, jeudi, euh, mardi », je pense que ça peut marcher. Alors, je pense que oui, c'est ça. Il existe deux bureaux KESBAR, donc un à Brossard et un à Magog. Comment faites-vous pour garder l'esprit d'équipe et euh, transmettre la culture à travers ces deux emplacements-là, qui sont physiquement... Euh, qui euh, sont physiquement séparés? Très belle question. Um, avant COVID, uh, on fait beaucoup de belles choses. On a de d'été chez nous, maintenant plus, plus chez nous parce que c'est trop large. 200 personnes qui s'en viennent, les familles avec les enfants, puis toute l'équipe partage et joigne. Um, Partie de Noël exceptionnelle avec la uh, même chose, tout le monde et, et ça va très, très bien. On a souvent des appels de conférences en gang. Euh, ou ce qu'on fait les communications. Euh, maintenant, pendant COVID, c'est encore, encore plus évident. On fait des, euh, des 5 à 7, des bières en famille, euh, en gang, puis des fois, on est 75 personnes qui, à 6 heures ou à 5 heures, un mercredi soir ou un jeudi soir, qui prennent une verre sur la télé et on jase, on pose des questions, on fait tout ça. Ce n'est pas, euh, pas un business business, c'est juste ami euh, ami. Alors, très intéressant. Um, on a une, une partie d'été qu'on va faire quelque chose de très spécial bientôt, mais personne ne sait. Alors. Bon. Un grand merci à Anne Casperd d'avoir été présent à cette entrevue. Je vous invite à aimer la vidéo, à commenter également et à vous abonner à notre page.